Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore face à notre chaîne, Je alexis TV. Alors, cette fois, je vais vous lire un texte informatif. Il s'agit de l'Internet. Voilà, on va en savoir plus sur Internet. Alors, Internet est un réseau informatif. Internet. Est un réseau informatif qui permet de relier entre eux tous les ordinateurs du monde. D'accord. Internet a été créé dans les années 1960 par l'armée américaine dans le but de communiquer et changer des informations à distance. C'est en 1994 qu'Internet a été accessible pour tout le monde. Une fois connecté sur Internet, tu as accès, par exemple, au web. service le plus important qui propose l'ensemble des sites et des pages web que tu peux consulter pour rechercher une information. Au courrier électronique, par exemple, email, avec lequel tu vas pouvoir envoyer et recevoir des messages électroniques. À la messagerie instantanée. Par exemple, chat, pour dialoguer en temps réel avec d'autres personnes, elles aussi connectées sur Internet. Aux réseaux sociaux, par exemple Facebook, Twitter, pour échanger avec tes amis, où je vis ou en ligne. Au commerce électronique, e-commerce, tu peux commander et acheter des produits sans aller dans un magasin, par exemple. Alors, Internet est donc un formidable moyen de partager avec les autres. Mais, comme dans la vie, réelle, tu dois rester prudent pour échanger en toute sécurité sur Internet. Tu dois être guidé, aidé par des adultes. Parce qu'il y a beaucoup de risques sur Internet, surtout euh, pour les mineurs. Alors, des questions... Je vais plus loin. À quoi sert Internet Pourquoi faut-il être guidé et aidé par des adultes quand on va sur Internet Maintenant, euh, est-on obligé d'avoir un ordinateur pour aller sur Internet euh, Cherche ce que signifie www, www ou www en anglais dans les adresses des sites Internet. Voilà. Je viens vous... Euh, Lire un texte informatif. Il parle de l'internet. Euh, sa date, sa création. Pourquoi euh, À quoi sert l'internet Pourquoi il a créé Et quels sont les dangers pour les mineurs À très bientôt.